Les amis j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel aujourd'hui on découvre un colis un mystère qui m'a été envoyé par l'abonné un abonné mystère let's go on va découvrir juste après euh, le trou let's go <musique> Donc, euh, comme je le disais au début de cette vidéo, les amis, j'ai reçu un colis. Voilà le colis en question, les amis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Franchement, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais avant de euh, voir... Mmh, ce fameux colis les amis je tenais à vous euh, remercier les amis à vous remercier tout simplement pour vos messages de soutien de bienveillance franchement merci beaucoup parce que ça me fait chaud au cœur les amis vraiment donc merci du soutien merci de votre bienveillance et merci d'être euh, une communauté en or d'être toujours là quand il le faut merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir allez on va passer tout de suite à ce fameux colis les amis donc, euh, les amis, comme je disais, j'ai reçu un colis d'un abonné. Mais avant euh, de commencer vraiment cette vidéo, les amis, euh, l'abonné en question m'a demandé... Euh, et je vais respecter son choix C'est son choix les amis J'en suis désolé J'aurais préféré enfin, qu'il le dise Malheureusement il veut euh, être anonyme C'est à dire il veut, il veut pas que je donne son pseudo Voilà. Donc il, a, il préfère rester anonyme. Donc, dans cette vidéo, je ne dirai pas qui c'est qui m'a envoyé ce colis. Sachez que c'est vraiment un abonné. Ça, je vous jure, c'est vrai. Euh, c'est pas un modo, d'accord C'est pas un modo. C'est vraiment un abonné qui me suit depuis longtemps. Voilà. Je peux vous dire que ça. Mais qui me suit de vraiment très très longtemps. Donc, j'en suis désolé de pas donner le euh, pseudo de l'abonné. Donc, ça restera un abonné. Voilà. Un abonné d'amour dans cette vidéo. Donc, on va découvrir, amis, euh, qu'est-ce que c'est ce colis. Donc, le colis, c'est une petite boîte, une moyenne boîte on va dire, de la poste, hein. je l'ai bien reçu, de la poste à un colissimo. Donc, on va l'ouvrir, comme je l'ai dit les amis, euh, je ne l'ai pas du tout ouvrir, donc là, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne couteau, hein. Et vous rappeler que euh, j'avais ouvert mon colis, que vous pouvez retrouver juste là, la vidéo les amis, du colis des lunettes de Hydro X. Voilà. Donc on va découvrir qu'est-ce que c'est ce mystère. Vraiment, on va découvrir. Allez, let's go. Alors, on va ouvrir la boîte, les amis. On va ouvrir. Je vais vous ouvrir devant vous, les amis. Là, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti. Eh, faut juste appuyer. Je, crois il faut appuyer. Je suis pas très doué pour ouvrir un colis. pas très doué. A few moments later. Pour ouvrir un colis. Je galère même. Je galère. <rire> vous pouvez rigoler, les amis vous pouvez rigoler dans cette vidéo. <rire> Je galère, regarde, ça cogne. <rire> bon allez, on va pousser, logiquement, pousser. Voilà. Oh. oh là les amis, j'ai réussi. Regardez, allez, on va tirer. Quel beau, quel beau... C'est un très beau cadeau, les amis. C'est un très très beau cadeau. Je l'ouvre bien, les amis. Pour bien. est bien. C'est pas un petit cadeau, les amis. Je peux vous le dire. Ce n'est pas un petit cadeau. C'est vraiment pas un petit cadeau, les amis. Je vous laisse découvrir. Waouh. Je le regarde quand même, les amis. Très très belle. Voilà, c'est une... Manette les amis, et pas n'importe quelle manette les amis, manette à palette, regardez Regardez les amis, regardez Vous avez vu, franchement, elle est super belle, franchement je kiffe, de ouf C'est euh, une pro contrôleur hein, les amis, hein. comme on dirait ouais C'est une réjouche, c'est euh, Razer les amis, c'est une manette Razer Voilà, regardez, avec le petit fifile qui va te les dire voilà, regardez, vous pouvez la regarder, voilà. C'est une manette PlayStation, bien sûr. Donc, franchement, ça va vraiment m'aider. Peut-être que je vais fort sur Fortnite les amis, avec les raccourcis, tout ça qui y a. Peut-être, les amis, regardez. vous la fait encore voir, les amis. Voilà, franchement, elle est très très belle. Franchement, merci, l'abonné, chéri. Euh, vraiment, t'es... t'es un fou. Euh, je sais pas pourquoi tu m'as envoyé ça. Vraiment. Je mérite peut-être pas euh, tout ça. Parce qu'en ce moment, euh, vraiment, comme je dis, avec vos messages de, de soutien, que vous êtes toujours là pour moi, tout ça, euh, à chaque vidéo, à chaque live, mais franchement, ça me fait plaisir. Euh, franchement, euh, aimez, si vous avez une chaîne YouTube, les amis, ou Twitch, un peu importe, aimez votre communauté. Je dis pas aimez euh, pour avoir des cadeaux, les amis, comme ça. Non. Aimez vraiment votre communauté, parce que, sachez, les amis, ceux qui ont des chaînes YouTube, sachez que... Si vous n'étiez pas là, il n'y ben aurait pas tout ça, il n'y aurait pas de chaîne YouTube, il n'y aurait pas de, de, de trucs comme ça les amis. Donc aimez votre communauté, vraiment. Et moi j'aime ma communauté, ça, fait, ça va faire deux ans et demi, bientôt trois ans les amis que je suis sur YouTube. Et euh, franchement je kiffe toujours autant de faire des lives avec vous ou des vidéos maintenant euh, avec Franchement je prends... De plus en plus de plaisir Mais quand ça va pas, eh ben ça va Parce que je sais que vous me suivez Et que vous êtes derrière, c'est ça qui me donne la force D'avancer et de continuer surtout. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier Encore une fois l'abonné chérie. Encore une fois je suis désolé pour euh, Pas donner le prénom Mais par respect de la personne Je respecte son choix, voilà c'est son choix Donc euh, je respecte le choix Du coup merci beaucoup Il se reconnaîtra forcément euh, donc, franchement, ça me touche vraiment, vraiment, merci, merci beaucoup. Voilà, ça, franchement, ça va m'aider pour mes, pour être, pour être peut-être, faire des top 1 sur Fortex. Ou bien sur R6, ou des trucs comme ça. Franchement, une manette comme ça, ça vaut vraiment, c'est pas donné, les amis. Hein, c'est vraiment pas donné, une manette comme ça. Donc, franchement, quand, merci euh, beaucoup. Voilà, les amis, qu'est-ce que je pouvais dire sur euh, ce euh, mystérieux euh, colis Donc, nous, on se retrouve dans un prochain live. dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention. Et... Je vous aime de tout mon cœur, les amis. Vraiment, vous êtes tous là. Tous, tous, tous, tous, tous, tous, tous, là. Même les rageux, les amis. Même les rageux. Même les rageux. Faut pas les oublier, les amis. Faut pas oublier les rageux. Eh ouais. Parce que ça peut donner aussi de la force, les amis, les rageux. Au contraire, les amis. Et une chose avant de se quitter, les amis. Croyez tous en vos rêves, les amis. D'accord N'écoutez pas les autres. D'accord N'écoutez pas les autres. Si vous croyez en vos rêves, faites-le. Même s'il y a des euh, barrières devant vous, des bâtons devant vous, faites-le, les amis Croyez tous en vous, d'accord Si vous voulez faire une chaîne YouTube, faites-le, d'accord N'écoutez pas les autres. Et n'oubliez pas les amis, c'est que de la passion. Passion, passion, avant tout les Voilà, avant tout le reste de la passion. Allez, ciao, ciao, bye bye. C'était Ch'ti80 et à bientôt. Et encore merci, mon petit abonné chéri. Merci beaucoup. Ciao.